Eh bien, je me trouve ici à un endroit qui m'est particulièrement cher. Je suis à 666 mètres d'altitude, très exactement, à l'endroit où mes découvertes sur la France ont été enclenchées. C'était lors d'un stage de développement personnel où l'on travaillait sur l'équilibrage des énergies du masculin, de celles du féminin. Et euh, il faut que je vous raconte une petite histoire à propos euh, d'Aubépine. Je profite d'être un peu à l'abri du vent pour vous raconter l'histoire des jeunes filles à marier et de la couronne d'Aubépine. Et oui, nous sommes sur le mont Aubrespi qui signifie Aubépine. Et juste derrière moi, le hameau de Copujol qui signifie l'union dans la joie est lui-même un indicateur de cette euh, ancienne pratique coutumière. Alors, là voilà. Quand les jeunes filles allaient à la fête du village ou au bal, probablement au printemps ou à la Saint-Jean, allez vous en savoir, euh, elles signifiaient qu'elles n'étaient pas encore prêtes à convoler en juste noce, à se marier, à chercher un mari, euh, en portant une couronne de fleurs Donc Fleurs blanches, mais avec des épines, qui signifiaient, bien entendu, qu'ils s'y frottent ses piquent. Quand elles étaient prêtes à se marier, à trouver un mari, et eh bien elles échangeaient cette couronne d'aubépine pour une couronne de fleurs blanches sans épines. Et c'est tout le sens que je donne, c'est mon interprétation, mais je l'aime assez et je la trouve très juste, à ce passage du hameau qui est de l'autre côté du mont, ce hameau où toutes mes aventures, mes découvertes ont été enclenchées par un rééquilibrage des énergies justement entre hommes et et femmes, et masculin et féminin, à l'intérieur de moi-même, hein, et donc également avec la genre féminine, eh c'est en ce lieu-là que on apprivoise le féminin en soi, le masculin en soi, l'autre sexe, hein, pour moi c'était les femmes, et, et puis qu'on apprend à les voir différemment, à avoir une relation Beaucoup plus saine, beaucoup plus équilibrée, faite de dialogue, de partage. Et à partir de là, une fois qu'on a un peu tourné en rond, beaucoup dans sa vie, avec de multiples expériences, on est peut-être prêt à passer à autre chose. Et donc, on peut donc monter sur cette montagne, sur l'Aubrespi, à 666 mètres d'altitude, qui signifie, je vous rappelle, la totalité, le tout, hein, en lien avec le système de mathématiques babylonienne, et pas du tout le chiffre du diable, mais ça, je vous l'ai expliqué dans d'autres vidéos. Et donc, on monte sur l'Aubrezpi et on dépose sa couronne de fleurs d'aubépine pour avancer vers Copujol, l'union dans la joie. Le hameau qui est en bas, qui s'appelle Lagarigue, est lui à 666,6 km du village qui fait euh, l'extrémité est de ce que j'ai nommé la Croix des Rois, un village qui s'appelle Saint-Jure, et qui est en fait dédié à Saint-Georges. Saint-Georges, hein, le pourfendeur du dragon, dans les légendes dans la mythologie chrétienne. Et euh, le bourg de Copujol, qui est donc exactement face à mes yeux, hein, le, le petit panoramique pour vous le faire apparaître, hein, voilà le hameau hein, qui est derrière moi, là. Ce bourg de Copijol, quant à lui, il est à 666,6 km du Mont-Saint-Michel. Et donc, vous voyez, euh, nous sommes également donc, à équidistance euh, d'un lieu dédié à Saint-Michel, euh, donc le, le prince des armées célestes, hein, euh, et euh, de Saint-Georges, qui est donc un chevalier légendaire, bien entendu, mythologique, mais à caractère humain. Accessoirement, je suis également à équidistance de la grotte de Massabielle à Lourdes et de la grotte de la Sainte-Baume. Donc de l'autre côté, grotte de la Sainte-Baume vers l'est et grotte de Lourdes vers l'ouest. On peut rajouter également que je suis à équidistance du site de pèlerinage marial qui date du début du XIIIe siècle à bétaram Bétarame qui est un petit peu à l'est de Lourdes, et également, même équidistance, de l'autre côté, vers l'est de Saint-Maximin, la Sainte-Baume, et donc de ce lieu de pèlerinage à Marie-Madeleine, également euh, à l'époque où Charles II d'Anjou a dit avoir découvert les reliques de Marie-Madeleine, et a donc fait construire la basilique euh, qui lui est dédiée à ce moment-là donc vers 1290 à peu près dans ces eaux-là. Voilà. Alors ce lieu m'est cher également parce que, voyez-vous, il est à la croisée des chemins symboliques qui font que se rencontrent le féminin, féminin terrestre et féminin sacré, incarné à notre époque chrétienne par Marie et Marie-Madeleine, mais auparavant, la grotte de Massabielle était dédiée à Belisama il suffit d'inverser les syllabes pour s'en rendre compte. Et d'ailleurs, ce n'est que depuis 1858 et les apparitions à Bernadette soubirou que Lourdes est devenu un lieu de pèlerinage marial. Qu Auparavant, c'était Betaram. Et donc Bétharame se trouve sur ce que j'ai appelé dans mon premier tome, la Croix des Rois. Il en va de même de l'autre côté. C'est la basilique Sainte-Marie-Madeleine à Saint-Maximin Saint qui fait partie de la Croix des Rois. Et initialement, la grotte de la Sainte-Baume était également un lieu initiatique, probablement celte. Alors là, j'hésite, je pense que ça devait être dédié à la déesse Damona. Euh, voilà, Damona était la déesse des eaux. Et de l'autre côté, donc, Belisama était la déesse du foyer domestique. Donc, on a d'un côté l'eau, de l'autre côté le feu, la lumière. Logique, n'est-ce pas pour arriver jusqu'ici, en fait, les lignes symboliques qui ont été tracées sur la France euh, passent également par des lieux symboliques du masculin. Mais ça, je vous le raconterai dans une autre vidéo. Alors là, je viens de vous parler de lignes qui partent vers l'est et l'ouest, mais nous sommes également sur l'axe vertical, donc très exactement sur l'axe vertical, qui part derrière moi, dans le fond, bon, avec les nuages, évidemment, on ne peut pas trop le voir, mais du massif de l'Albert, le massif de l'Albert qui est à la frontière espagnole, à côté du Pertus. Et là, il y a un lieu, un dolmen, dans la forêt, qui est dédié à Anna, ou Dana, la déesse celte, euh, qui était d'ailleurs représentée dans les dolmens. C'est la déesse des abysses, la déesse euh, de la Renaissance, hein, les abysses duquel partent, les abysses desquels euh, toute chose peut renaître. Et la déesse d'Anna, ou Anna, hein, c'était euh, la, la même déesse chez les Celtes, a été transformée en Sainte-Anne. Et donc vous voyez la logique. Vous avez Sainte-Anne au pied d'une un, immense croix dressée sur la France, donc à quelques 120 km de là où je me trouve. Et puis vous avez sa fille, Marie, euh, d'un côté, et celle qui devait être probablement sa belle-fille, en tout cas dans la mythologie chrétienne, Marie-Madeleine. Voilà, sa belle-fille, ou en tout cas, une compagne proche euh, du, de son petit-fils, donc Jésus. Bon, évidemment, euh, on peut remettre en cause les textes, mais voilà, restons sur cette légende qui était euh, connue à l'époque. Légende ou peut-être vérité, évidemment, si vous êtes croyant, c'est la vérité pour vous. Et ce mot sur lequel je me trouve, euh, voilà ce que j'en interprète. Euh, il y a alors, les lignes obliques qui représentent en fait le socle du Graal et le socle du cheminement initiatique, cette nécessité euh, que le masculin et le féminin s'apprivoisent, se rencontrent, euh, à la fois du côté on veut dire, euh, terrestre, euh, vers Marie-Madeleine avec tout ce qu'elle symbolise, Hein, je vous rappelle, Marie-Madeleine, euh, la prostituée repentie dans les évangiles, en tout cas, hein, dans les interprétations qui en sont faites. Bien entendu, c'est autre chose. Mais euh, voilà, l'idée générale, c'est de signifier qu'on est bien une femme qui a eu une vie terrestre bien remplie avec tout ce que cela comporte. Et de l'autre côté, une sainte, vierge qui a enfanté sans sexualité. Donc, euh, que ce soit du côté terrestre ou du côté euh, sacré, Masculin et féminin euh, se rencontrent, s'apprivoisent, passent par des différents repères. Je ne vous ai pas cité, mais il y a des points sur ces lignes qui sont dédiés au masculin. Et euh, on arrive donc au petit hameau du bas et cette rencontre euh, se finalise. Voilà, on est au bout, euh, on a fini de, de, de, de tourner en rond, on continue à se demander, « Bien, alors, euh, est-ce qu'on va vers l'union Est-ce qu'on n'y va pas ?» Que ce soit l'union humaine ou l'union sacrée, d'une certaine façon. Et eh bien dans ce temps jadis, euh, puisque les filles qui étaient prêtes à s'unir euh, mettait la couronne de fleurs d'Aubépine, eh bien l'Aubrespi, le mont Aubépine sur lequel nous nous trouvons, signifie pour moi ce moment où on passe du hameau qui est derrière moi, en bas, sur le sommet du mont, à 666 mètres d'altitude. Je vous rappelle que le 666 n'est pas le chiffre du diable. Ça, c'est ce qu'on a gardé le grand public. C'est le chiffre de la totalité. C'est donc le chiffre de l'union du tout. Voilà. Et donc, euh, ces 666 mètres d'altitude, ces 666 km du Mont-Saint-Michel ou de Saint-Georges, vont également euh, se surajouter, vont être également imprégnés d'un autre lieu, également à 666 km, et comme par hasard, à 66 mètres d'altitude, qui s'appelle la rue Saint-Pierre. Et la rue Saint-Pierre fait évidemment référence au porteur des clés du paradis. Le chemin initiatique qui nous est proposé ici est exactement celui de la rencontre de l'homme et de la femme, du masculin et du féminin séparés, mais également à l'intérieur de chacun d'entre nous. Et monter sur cette montagne signifie, après avoir parcouru les lignes euh, du socle, les lignes du sud, nous sommes prêts, nous nous engageons sur le chemin qui monte vers la lumière, euh, vers la source, tout en haut, là-bas, euh, au nord, euh, devant mon regard. Et donc, ben, Copujol, le village qui est en bas, signifie que nous avons accepté cette union dans la joie et qu'à partir de là, nous allons démarrer notre chemin d'ascension. Elle est quand même pas mal, cette histoire, hein et ils ont fait assez fort ceux qui ont dessiné ce message symbolique sur la France. C'était les Templiers. Et oui, hein, l'épine, les l'espinouse, le massif qui est en face de moi, c'est leur marque de fabrique, c'est leur enseigne, c'est leur signature.